C'est pour te dire que là, on est en train de se parler entre têtus. « Mon le du c'est le monologue d'un bonhomme qui a un petit peu de mal à trouver sa place et son rythme dans une société trop violente, trop agitée, trop contraignante. C'est du très haut niveau, cet humour qui me touche, comme m'a touché Raymond Devos, comme m'a touché Desproges, comme me touche aussi L'homme avec lequel il travaille, François Rollin. C'est l'histoire euh, d'un mec euh, qui est euh, en constant équilibre, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de lui-même ou vis-à-vis -vis des autres. Une réplique qui me fait rire. Une parmi eux. Et t'as Vanier qui est là et qui fait... Alors Je me rappelle qu'il essaie de prendre des cours de danse. Et on entend, Jean-Jacques, oui On va pas pouvoir te garder au cours de Zumba Six, sept, huit et. J'adore ça. Oh <rire>